Je cherche un producteur, pas un producteur de films, tout de suite, un producteur de... Comment je préfère pour exister Un producteur de... spermatozoïdes. <rire> tu baises, il me dit. Non mais d'accord, mais c'est mort ou vivant ce que tu me proposes Ils en sont où, des spermatozoïdes Parce que je le vois bien, hein. mes copines elles galèrent. Entre le vin, la cigarette et la coco, il ben, n'y a plus rien qui vit. Alors moi, je me dis que je veux un bon véhicule. Je vais rester raisonnable, mais je veux une bonne occasion. Une carrosserie pas refaite et pas un moteur en panne. Non, non. Non oh, c'est vrai. <coughs> je m'énerve, je m'énerve mais finalement, c'était peut-être pas plus mal comme ça parce que la carrosserie à moitié déglinguée, j'ai pas eu à la traîner et je suis là! Ah, alors voilà. Ah, si vous m'entendez, comme je vous le disais, je cherche un, un bon véhicule et une petite chose hein, que je tiens absolument à préciser. Je suis disponible les lundis. Les lundis. Et les lundis.